Bonjour, aujourd'hui je vous montrer comment dans Bokeh on peut mettre en avant une sélection de documents et surtout comment constituer cette sélection. Si je prends un kiosque, je peux choisir dans Bokeh de l'associer à deux types de sources, soit un panier, c'est-à-dire qu'un ou une bibliothécaire aura fait une sélection de documents. L'inconvénient de cette sélection manuelle, qu'il faut la maintenir à jour pour qu'elle reste d'actualité. Par exemple, si je fais une sélection de CD d'Ibrahim Alouf et que je veux que cette sélection soit à jour, il faut qu'à chaque fois qu'un nouvel album d'Ibrahim Malouf apparaisse dans le fond de la médiathèque, il faut que je mette à jour ce panier manuellement. Une autre solution, c'est d'utiliser des domaines qui sont une sélection dynamique de documents, c'est-à-dire que je vais définir des critères et tout document qui rentrera dans ces critères sera automatiquement ajouté à la sélection. Euh, par exemple, si je définis un domaine euh, pour lequel je veux tous les documents qui ont comme type de document euh, CD et comme autorité auteur Ibrahim Alouf, tous les documents qui correspondent euh, vont être sélectionnés. Et si un nouveau document arrive, il va aussi être sélectionné. Et donc, ma sélection sera à jour. Alors, comment fait-on ça dans Bokeh d'administration euh, j'ai ce menu euh, domaine imaginons que je veuille créer une sélection dynamique de tous les films de super héros à ce moment là je vais cliquer sur ajouter un domaine je vais lui donner un titre par exemple les films de super héros et je vais dire que je veux tous les dvd qui ont pour mot matière euh, super héros par exemple ici, ou bien euh, qui ont pour euh, son intérêt, super-héros. Voilà, ça, c'est pour mes critères de sélection euh, des documents. Ensuite, je vais cocher cette case, j'y reviendrai euh, plus tard. Ça va me permettre euh, d'indexer comme facette tous les documents de ce domaine, et ce qui va activer un certain nombre de fonctionnalités euh, côté bokeh. J'ai sauvegardé mon domaine, et euh, je vois ce bouton euh, tester euh, le catalogue qui permet de lancer euh, les requêtes faites par le moteur de recherche et de vérifier les documents qui rentrent dans cette sélection pour voir si mes critères euh, sont bien les bons on va dire qu'ici ça me convient. une fois ce domaine sélectionné je vais pouvoir l'utiliser dans différents types de boîtes euh, disponibles dans Bokeh je vais en montrer deux tout d'abord le kiosque, évidemment. Donc, imaginons que je vais faire toute une page euh, dédiée euh, aux films de super-héros. Je peux rajouter un kiosque ici en mode mur. Et euh, on va lui donner un titre. Les films de super-héros. Et là, je vais pouvoir l'associer à mon domaine les films de super-héros. Je valide. Et là, on voit que mon kiosque affiche tous euh, les documents liés au film de super héros si je clique sur le titre euh, je vais voir euh, que je n'ai que les documents de ma sélection dynamique donc ici ceux qui ont le titre de document dvd et le centre d'intérêt super héros je vais pouvoir ajouter d'autres boîtes par exemple, la boîte critique, qui euh, domaine peut être filtrée par domaine. Par exemple, je veux tous les avis, euh, peu importe la vignette, euh, mais qui concernent les films de super-héros. donc Dans ma boîte critique, je peux filtrer les avis les critiques par ce domaine super-héros. Et donc, je vois que dans ma boîte, je n'affiche que des avis liés à la sélection dynamique qui se trouve euh, au-dessus. Voilà. Et donc, je peux aussi ajouter la boîte de tags et d'autres boîtes euh, qui peuvent être filtrées sur un domaine et ainsi euh, configurer toute ma page pour avoir un espèce de mini-site dédié au film de super-héros. Euh, je vous ai parlé de cette euh, boîte... Euh, cette case à cocher, pardon, euh, qui différentes choses au niveau du moteur de recherche. Par exemple, si je cherche films, les films de super-héros, euh, donc le moteur de recherche m'envoie me, un certain nombre de résultats. Mais comme ma recherche correspond aussi à un domaine qui existe, il peut me suggérer automatiquement. Euh, d'afficher tous les films de super-héros par une sélection dynamique réalisée par un bibliothécaire. Voilà. Je peux aussi euh, ajouter euh, ce domaine-là, les films de super-héros, à mes thèmes préférés. Les films de super-héros. Ce qui va pouvoir permettre à euh, l'utilisateur de filtrer automatiquement euh, son résultat par les thèmes euh, qu'il préfère. Autre chose, euh, si dans mon résultat de recherche euh, j'affiche la facette Domaine, ça va permettre au moteur de recherche de proposer en facette tout ce qui correspond à des domaines euh, qui peuvent être des favoris. Par exemple, si je cherche Superman, ici, j'ai mon résultat de recherche, mais ici on voit que des documents appartiennent au domaine les films de super-héros. Donc si je clique sur cette facette, je vais retrouver que des documents qui appartiennent à la sélection dynamique que mes bibliothécaires ont fait. Un autre usage de ces domaines, c'est pour les lettres d'information. Je peux définir une lettre d'information, ici par exemple nos sélections. Et je peux dire que notre sélection du moment sont euh, les films de super-héros. Et associer à ma newsletter euh, ce domaine, ici en disant que je vais mettre 10 notices dans cette newsletter et donc si j'envoie cette newsletter là je vais la prévisualiser je vois que dans le mail je vais avoir une description de tous les éléments euh, de cette sélection voilà et donc je peux renvoyer par exemple cette sélection euh, tous les mois si des, euh, des utilisateurs se sont abonnés à cette newsletter voilà c'est terminé pour cette démonstration. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh.